Alors euh, bonjour, bonjour bonjour à tous, merci beaucoup d'être euh, présent ce soir avec nous. Alors nous accueillons ce soir Samson qui est au Bénin. Et euh, Fazili qui est une personne sourde avec son interprète Prince euh, qui sont tous les deux en Côte d'Ivoire. Je ne me trompe pas C'est bien ça En Côte d'Ivoire oh, vous êtes Au Congo. Au Congo, oh, excusez-moi. Au Congo. Au Congo. Pardon. <rire> Ok. Euh, donc ce soir, nous faisons une émission et Samson, pourrais-tu nous expliquer, s'il te plaît, quel est l'objet de notre émission? Alors, je vais juste épingler. Donc ce soir, on veut aborder surtout et la nécessité d'instruire les enfants qui sont sous à l'école. Je euh, bon, vous dit de, de manière très simple, c'est euh, comment faire pour pouvoir faire bénéficier aux enfants sous euh, le droit d'éducation et d'aller à l'école. Ok, merci beaucoup, Sanson. On va se tourner maintenant vers Fazili. De... Nous avons... 85 enfants sous, qui ont besoin d'une aide dans notre environnement sont sous orphelins encore. Et nous avons besoin de. Nous avons, nous allons prendre aussi les enfants de la route qui sont ici chez nous et encore. Nous avons besoin d'encadrer ces enfants de la route, encadrer les enfants orphelés, encadrer les enfants sourds, avoir un internat pour ces enfants parce que ces enfants sont abandonnés ici chez nous. C'est difficile de nous de les soutenir ici. Nous devrons les, les prendre et l'amener dans un internat. Pour qu'ils passent la nuit là, ils mangent là. Et d'autres enfants qui sont chez eux, avec les parents, ils peuvent, ils ont besoin de cahiers, de stylos. Sont très très pauvres ici chez nous. Mais mais ils ont besoin de crayons, de stylos pour dessiner. Lui-même, il a besoin des enseignants. Et ces enseignants-là ont besoin de salaire. Et si nous pouvons avoir une aide pour ces enfants, même lui aussi a besoin d'un bureau, ordinateur, de bureau. madame Nathalie, vous avez, nous avons besoin de vous envoyer des vidéos de travail. Mon, mon téléphone et la mémoire et la capacité est trop, trop, trop peu. Mais beaucoup, si vous êtes intéressé et si vous avez besoin de nous aider, dans des jours, je peux vous envoyer notre rapport et notre besoin écrite. Donc, okay. c'est ça, merci. Ben, merci à vous. Et je vais finir avec cela, que l'école, donc l'école Nathalie froitier qui est directement en lien avec Gospel LS, j'espère que cette école, elle va être un, un outil un outil médiatique, parce que c'est ça que je souhaite, un outil médiatique pour montrer, grâce aux vidéos, grâce aux blogs qu'il y a sur la plateforme, grâce à des programmes, des cours accessibles, même gratuits, mais que ce soit un outil pour montrer la face cachée de l'Afrique. Donc, merci, merci pour la disponibilité, merci pour le travail et les efforts déjà fournis jusqu'à maintenant. Et on va essayer de se soutenir et de suivre aussi, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des ajouts, on ne va pas hésiter de, de les proposer. Merci.